Euh. <rire> Une vente qui est gargouille, je sais pas si t'entends. <rire> Bonjour, c'est Nob, je suis l'auteur de Dad. L'idée c'était à la base, donc Frédéric Nif, qui était rédacteur chef de Spirou, m'avait proposé de rejoindre le journal de manière plus régulière parce que j'étais présent via l'atelier Mastodonte. Il m'avait demandé ce que j'aurais envie de raconter dans le journal. Euh, à l'époque, mes enfants étaient encore petits, j'avais envie de parler de la vie de papa. Et dans l'atelier Mastodonte, j'avais raconté euh, des gags où je me mettais en scène avec mes enfants. Il y a plein de choses que j'ai envie de raconter. Mais par contre, je voulais pas raconter notre vie de famille, donc grande déception pour la plupart des gens qui croient que je raconte vraiment ma vraie vie. Je suis pas du tout un papa célibataire avec quatre filles. Alors, Ondine, c'était vraiment le personnage, ma fille à l'époque avait 10 ans, donc euh, telle qu'elle se rêvait d'être un peu, adolescente, euh, exubérante, très girly, et en même temps, je l'imaginais plus posée, plus âgée, euh, en tant qu'étudiante euh, très sérieuse et très cérébrale, et ça a donné Panda. Euh, pour Roxane, j'étais un peu partie de mon fils qui était très euh, remuant, très rebelle, très indépendant d'esprit. Et c'est vrai que ça a donné Roxane. Et pour Bébé Rénis, c'était un peu les souvenirs que moi j'avais, mes souvenirs de papa avec eux quand ils étaient tout petits, tout bébés. Souvent, un personnage nous ressemble très fort. Et en même temps c'est aussi notre opposé par certains côtés parce que finalement on met en lui ce qu'on n'est pas finalement, ou ce qu'on pourrait être, il y a un côté multivers un peu dans, le, dans, dans ce rapport-là, c'est-à-dire que date pourrait être moi dans une autre dimension. Je suis plus carré que lui, et je suis beaucoup plus organisé que lui. Il se laisse beaucoup plus dépasser par les événements, ça je crois pas que ça soit mon cas. Mais comme lui j'aime bien passer l'aspirateur aussi. Enfin non, d'ailleurs lui, il aime pas trop passer l'aspirateur iral, moi j'aime bien passer l'aspirateur. Ouais, je les aime un peu toutes pour des raisons différentes, mais c'est vrai que pour moi j'ai choisi la Super Mario. Je trouve que Dad, en Mario, ça lui va super bien. J'aime beaucoup les couleurs sur la couverture. Après, ma deuxième préférée, c'était Pirates des Caraïbes. Si J'ai fait beaucoup de, de croquis différents. Il y a beaucoup de croquis d'autres personnages pour ces couvertures-là. J'ai fait plein d'essais. Il y a aussi Mouf, à chaque fois, qui est déguisé aussi en rapport avec Dad. Et c'est vrai que, par exemple, dans Super Mario, je l'aime beaucoup avec son bonnet champignon. Mais c'est dur de choisir, hein. <rire> Ah Alors, ah, la pose caractéristique de Spirou, Hey. Le Spiro Bodybuilder c'est un peu comme ça. Le Groom c'est comme ça. Le Spiro James Bond. Non le ah, le Spiro Lucky Luke. Alors Super Mario c'est il saute en effet c'est... Euh... Ah voilà le Spiro qui fait au revoir. Il oh, y, y a plein de choses. un kit de survie pour avoir la paix à la maison. Alors, c'est pour Dad ou c'est pour ses filles Alors, voyons. Besoin de repos. Dad a besoin de repos, souvent. Des vitamines. très important pour les auteurs de BD aussi, parce que pour tenir le rythme. Le carnet des bons de papa. Alors ça, mes enfants, eux-mêmes, quand ils étaient petits, c'est quelque chose qu'ils m'ont souvent offert aux fêtes des pères. Une journée entière sans me plaindre. Sieste. C'est important, la sieste. Je pense deviner ce que c'est. Très classe <rire> C'est les abdos que Dad voudrait avoir. Je sens que ça va faire une belle image. Moi les œufs ma spécialité, c'est les œufs plats. Les œufs bacon. Le seul avantage, c'est que je me vois pas. <rire>